Comment allez-vous aujourd'hui J'espère que tout le monde se porte bien. Eh bien, nous aussi, ici, ça va, ça va, on tient tranquille. Nous avons entendu les informations, tout comme tout le monde. Eh bien, on se prépare, on se prépare pour cette fête, pour ces fêtes de fin d'année. Hein. On se prépare pour aussi euh, ces revendications qui nous arrivent comme chaque année. L'année dernière, c'était pareil, je pense. Il y avait eu ça aussi. L'année précédente également, on avait eu des menaces de grève, je pense, euh, euh, grève générale un peu partout, hein, ça c'était tombé d'ailleurs, on l'a eu. Mais, euh, Dieu merci, vous aviez pu passer les fêtes euh, normalement. Là, ça va être ça. Hein, eh bien, les chanter Noël, euh, les bonnes choses que vous avez, vous aimez avoir, mais surtout, les chanter Noël, l'ambiance d'antan. Et puis, cette manifestation doit survivre. Hein. J'ai l'impression que ça commence à s'effriter. Alors, il va falloir qu'on reprenne les choses en main, les enfants, là. Et qu'on arrête de penser chanter Noël, boire et manger. À nous penser... Euh, Spirituel, Tibre Adéine. Il n'y a pas rien qui coûte gokala, coûte danser là, c'est ça aussi, il faut nous plonger dans ça. Alors voilà, les personnes malades, les personnes en difficulté, les personnes qui ont perdu un proche, c'est un condoléance à vous tous. Et chez nous, eh bien, nous allons commencer cette émission, comme je vous l'ai promise. Je vous ai dit euh, que nous avons, euh, dans, dans la vie, il y, a, il y a du spirituel, il y a tout, il y a de tout. Et là, on. On aimerait vous faire découvrir l'ufologie. Euh, c'est quoi l'ufologie Eh bien, vous allez chercher, tiens, c'est une, une, comment on peut dire Un moyen, voilà, un moyen d'aller chercher ce que c'est, de trouver ce que c'est, et ensuite de nous suivre avec beaucoup plus de... de, de non, pas d'intelligence, mais non, ils sont tous intelligents. Avec un petit peu plus d'attention, voilà. Nous avons notre rayon de soleil qui est là. Vous l'avez vu la dernière fois, je vous l'ai présenté. Eh bien, là, il est venu nous apporter encore du soleil et nous apporter des informations sur des sujets, sur des questions qui nous tarodent. Alors, aujourd'hui, dans cette émission, nous parlerons encore d'ufologie, d'extraterrestres, de choses qui vous assemblez peut-être un jour ou l'autre à vous, hein, qui vous semblaient bizarres, ou qui vous aurez peut-être hier soir ou peut-être ce matin, comme le ciel euh, avec les... Les nuages en forme de, de, de coton, de boules de coton, des petites choses comme ça qui, qui attirent votre attention. Qu'est-ce qu'on dit, hein, Ambreuse On dit quoi quand c'est ça Bonjour, déjà. Bonjour, bonjour. Bonjour, ouais. Eh ben on dit euh, euh, les phénomènes euh, paranormaux. Euh. Ouais. Ça Se prépare, ça se prépare l'arrivée, bien sûr. On se dit un mauvais temps ou l'arrivée des anges, l'arrivée des, des extraterrestres. Moi, je rien. pense euh, des révélations comme l'apocalypse. Les révélations, je ouais. pense que l'apocalypse ça veut dire révélation. Mm -hmm. Et ben, peut-être qu'on s'attend à une révélation, à une ouais. très grosse révélation. Je pense, hein. c'est sûr. Parce que là, c'est ça, a été, euh, c'est une première pour moi. Hein. J'ai euh, deux fois 25 ans plus, un petit peu. Ça fait que j'avais jamais vu ça. Hein. Ben non, non, J'avais jamais vu un ciel aussi. Euh, Éclairé aussi clair avec autant de, de, de flocons. De... J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait semé des choses comme ça. Ça ouais. voudrait dire aussi qu'il y a peut-être des choses qui sont construites autour de nous mm -hmm. et qu'on pense naturelles, mais qui sont totalement euh, fabriquées. Ça. Et la matrice mm -hmm. dérape de temps en temps aussi. Et oui. Et, ouais. et des fois, il y a des choses qu'on n'aurait pas dû voir, mais comme nous voyons parce que ça a dérapé. Tout à fait. Ah, parce que ça a dérapé. C'est comme celui qui traverse devant nous, il est dans ses pensées, il traverse, et puis on ne le voit pas arriver de l'autre côté de la rue. On se dit, waouh, j'ai vu un esprit pour la première fois de ma vie. Et non, c'était un visiteur. Mais il est, lui aussi, il est dans ses pensées, il traverse devant toi, tu ne le vois pas, et puis poum C'est un peu ça, hein, l'ufologie. L'ufologie, c'est un peu d'aller chercher un petit peu dans cette science-là. L'ufologie, c'est hein? l'étude des phénomènes... Euh, voilà. Euh, ...spatiaux, oui. euh, d'entrée dans l'atmosphère. Bon, après... Euh, L'ovni peut être aussi un météorite, hein, mm -hmm. mais euh, l'ufologie, c'est toutes les études liées aux phénomènes euh, spatiaux mm -hmm. euh, de rentrée dans l'atmosphère. Il faut savoir que les extraterrestres sont des êtres hyperdimensionnels. Ouais. C'est un peu comme si nous, au Moyen-Âge, on voulait partir euh, sur des continents, on mettait mmh. des mois, des années. Aujourd'hui, on prend l'avion, en 8 heures, on est en France. Mmh. Et ben eux, en quelques heures, ils ont traversé la galaxie, ils sont là, ils vont ailleurs, mmh. lintra l'océan. Mmh. Donc tous ces univers mmh. qui sont autour de nous font partie du royaume des extraterrestres. Mm. Parce que nous-mêmes, pour nous, l'océan, c'est un continent euh, où on n'a pas, pas accès. On n'a pas accès. On ne peut sûr. pas aller comme ça dans l'océan. Et, et ben c'est pareil. Euh, eux, mm. ils ont accès à l'océan, ils ont accès à notre univers, ils sont mm. multidimensionnels. Et ils gèrent pas mal de phénomènes. C'est sûr. Et, et des fois même, on pense... Il euh, y a même des gens qui, qui vont jusqu'à dire qu'il y a euh, une vie sous terre... Plus bas, plus bas que Terre, enfin plus bas que notre planète Terre. Et dans l'océan, il y aurait aussi euh, des vies... Il euh ben, y avait le film Abyss mmh. qui avait été fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, oui, Abyss, oui, oui, oui. où il rencontre des créatures extraterrestres, extraterrestres. au fond de l'océan. Ouais. Et puis tout près de nous, ouais. en 1926, il y a l'amiral Bird, mmh. euh, qui est un, un éminent euh, militaire américain, mmh. Qui est à bord de son avion euh, se perd dans l'Antarctique, il perd contact et il se retrouve dans, dans, dans, un, dans, un, dans un endroit où c'est la Caraïbe, wow. dans l'intraterre, à mm -hmm. l'intérieur de la Terre. À ouais. Donc euh, l'histoire de l'amiral Bird elle est quand même connue mm -hmm. et c'est une histoire qui tient debout mm -hmm. parce que cette, ce personnage-là on peut pas le mettre en doute. Donc lui il arrive dans l'Antarctique, dans il perd le contrôle de son avion et il se retrouve mm -hmm. dans, les, dans les Caraïbes quoi avec des êtres très grands, mmh. des, des immeubles en cristal... Alors, c'est les vrais Caraïbes qui étaient là, devant lui. Ou alors nous ben, nous il est des... passé de moins 40 à mmh. 30 degrés avec des animaux tropicaux. Oui. Euh, vous voyez Et ce récit, il l'a vraiment écrit à la fin de sa vie parce que, a... d'ailleurs, il est retourné après. Hein. Oui. Il est retourné. Il n'a pas, pas retrouvé les lieux. Mais il, mais est... il a voulu ouais. retourner. Hein. Ouais. Ouais. Ouais. Et euh, donc, euh, en ce qui concerne... Euh, les, les, la dimension des extraterrestres mmh. sur la Terre, mmh. elle peut être sur, dans les océans. Les osnis on appelle ça mmh. maintenant, les ovnis sous-marins. Mmh. Ov ov les OSNI. Les ovni ov objets sous-marins non oui. identifiés, oui. Oui. Oui. qui peuvent euh, être à des profondeurs euh, importantes. Oui. Oui. Et Ils descendent, et euh, mais vraiment, vraiment très très loin. Bien sûr. Parce que je ne comprends pas le fait qu'il y a de nombreuses années des bateaux, des navires. Euh, euh, coulaient, on ne les retrouvait plus hein, beaucoup de, de, de peaux navires hein, euh, ont échoué en mer ils sont, sont, sont disparus enfin, bon, on ne peut pas dire disparus parce qu'on les retrouve aujourd'hui mais depuis de longues années des savants, des scientifiques des, comment on appelle ça, des pêcheurs des gens ont, ont cherché ces navires ils ne les ont pas trouvés et puis là depuis peu on commence à les retrouver et à les ben, c'est peut-être aussi le fait euh, qu'aujourd'hui, avec les sous-marins de poche, euh, des, les sonars, les mm -hmm. radars, on arrive à retrouver des navires qu'on ne euh, trouvait euh, pas aussi avant. Les ultrasons, je ne sais pas. Les ultrasons, les... bon, c'est peut-être ça. Mm -hmm. Mais il y a des navires aussi qui ont disparu et qui ont réapparu sur mer comme ça au bout de 50 ans. Quoi. Mais il y a eu même de mystérieuse disparition, parce que vous m'aviez parlé tout à l'heure de, de cette expérience menée le 12 août 1943. Euh, expérience qu'on euh, qu avait appelé qu'ils avaient appelée l'expérience euh, de Philadelphie. Il y a eu même un film à ce propos, par, euh, cette expérience a été menée par l'US Navy. Euh, Navy, hein, moi je parle français, je dis Navy, c'est N-A-V-Y, alors c'est Navy, pour moi, hein, en français, c'est ça. Hein. Mais enfin, pour ceux qui veulent un petit peu plus de, de chansons, dans cette, ce que je vais vous lire, l'US Navy, que s'est-elle passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est une expérience qui s'est passée, passée dans une base militaire mm -hmm. euh, où l'armée américaine a décidé de travailler sur l'invisibilité de ces bateaux. Mm -hmm. Le but c'était que ce bateau devienne invisible mm -hmm. et qu'il puisse aller en mer. Mm -hmm. et, euh, Pour ne pas être vu par les adversaires Exactement. Mm -hmm. dans, le, le, le mettre dans une autre dimension. D'accord. Alors ils ont fait cette expérience mais ils ont été très surpris. Mm -hmm. Parce que ça a marché. Ouais. Mais manque de peau, quand mmh. ils ont fait cette expérience, le bateau a disparu et a réapparu après, mais ouais. tout avait fondu dedans. Oh là là. Et certains hommes ont disparu complètement, mmh. d'autres ont fait des voyages dans le temps, ils avaient l'impression qu'ils étaient partis depuis 20 ans, 30 oh là ans. Là là là là là. Donc là, ils ont fracturé le temps, mmh. ils ont fracturé la dimension... Et là, quand même, ils ont mis un verrou sur ces expériences. Ont-ils mmh. continué On n'en sait rien. Mmh. Mais cette expérience, elle est réelle. Elle a eu lieu, en tout Elle cas, a eu lieu, on peut pas -août la démentir et complotiste. Non, ouais. Elle a eu lieu. Voilà. Et euh, peut-être suite à ça, il y a eu un verrou là-dessus. Mm. Mais je pense qu'ils ont continué. Ils ont continué, sûrement. Ah, ah, peut-être que de façon discrète, parce qu'il y a euh, des bases où euh, on n'a pas le loyer d'y aller. Il y a des endroits où on ne peut pas ah, bien passer. Il euh, y a des choses qu'on montre aujourd'hui qu'on ne montre pas. Le Triangle des non. Bermudes, par exemple. Euh, oui. euh, — Un lieu militaire où, euh, là, ils ont peut-être l'expérience de Philadelphie en permanence. C'est mmh. pour ça que les bateaux disparaissent, les Disparait. avions disparaissent. — Voilà. Donc, ouais, effectivement. Mmh. C'est peut-être ça. Cette expérience doit se poursuivre à, dans ces ce, ce endroits-là. Dans ces endroits. Ouais, ils ont ouais. des, sûrement des endroits où ils continuent leurs expériences. Mmh. Bon, maintenant, comme c'est du militaire, on ne peut pas savoir. — On ne peut quoi. pas savoir. On saura un jour, comme tout. Hein. Tout, fin, un jour. tout finit par se savoir. Donc, euh, euh, le Vatican... A la possibilité de scruter le ciel. C'est là où il y a le plus gros, comme dit, euh, comme dit notre notre invité euh, qui est là, mais qui euh, peut-être si Une on arrive masqué. à lui, si on arrive à lui donner la parole, peut-être qu'elle ah. prendra la parole. Mais elle disait tout à l'heure, avant d'arriver à nous a donner ces questions, elle dit pourquoi euh, ce serait le Vatican qui aurait ce plus gros caméscope, caméscope bien et télescope plutôt que euh, qui aurait pour nom Lucifer. Alors au Vatican, hein, hein, c'est bien cela le plus gros caméscope du monde est au Vatican et eux ils ont la possibilité de scruter le ciel, de voir Alors, pourquoi pourquoi ils ont ça et qu'est-ce qu'ils ont à regarder et qu'est-ce qu'ils ont à, à bon, je, surveiller Je pense que le Vatican hein, s'ils ont une chose qu'ils savent c'est euh, l'origine de l'homme mm -hmm. donc euh, l'origine la, la, extraterrestre de l'homme elle n'est plus approuvée pour eux mm -hmm. ils le savent mm -hmm. hein. donc euh, qu'ils investissent dans un Télescope, ça ne m'étonne pas. Aussi cher, un, un Aussi super cher, puisque truc déjà a, dans ouais. les écrits du Vatican, il y a certains secrets qu'on n'aura jamais. Mm. D'accord Donc les... c'est une preuve, disons, qu'eux, que ils savent. Mais le pape il l'a dit, ça ne nous dérange pas. Ouais. Le fait qu'il y ait des extraterrestres ne change pas l'évangile. Mm -hmm. ouais, le fait que Jésus soit mi-extraterrestre, mi-homme, mm -hmm. mi ouais. ça ne change, change rien pour eux. Donc déjà, ils commencent à le reconnaître. Ouais. Bon, donc, euh, en plus, quand on prend les tableaux au Vatican, euh, même les tableaux du 15e siècle, où il y a des... dans le ciel tous ces vaisseaux qu'on voit, mm. donc, euh, eux, ça ne les dérange pas parce qu'ils savent la vérité. Savent. Donc, euh, le Vatican, il l'admet, euh, la présence extraterrestre, ça ne dérange absolument pas. C'est sûr, c'est sûr que ça ne dérange pas du tout, mais moi, ce qui me dérange, c'est le nom de ce, de ce télescope. Et Lucifer. pourquoi il s'appelle Lucifer Parce que Lucifer, c'est l'ange déçu. Déchu. C'est l'ange qui est rejeté. Oui, ton... Lucifer est déçu. Il est déchu, oui. mais il n'est pas déchu non plus, ouais. puisqu'il reçoit le... la connaissance et il la donne aux hommes. Ouais. Donc ça veut dire qu'on voulait laisser les hommes sans la connaissance. Quoi. Mm -hmm. hein? Donc Lucifer, il fait partie des, de la... des anges. Hein? Oui, Sauf oui, que oui. lui, il est déchu. Il a pris... Mm -hmm. il a pris euh... Parti pour, pour les hommes, pour les informer. Oui, oui, mais oui, oui. Bon, moi je pense que ça c'est euh, un petit clin d'œil mm -hmm. à, à l'ange déçu, mm -hmm. euh, <rire> c'est-à-dire que c'est eux qui ont la possibilité de, de gérer ce télescope, mm -hmm. et ce qu'ils trouveront, ils ne nous le diront pas évidemment. Sûr. Donc ils, ils font d'une pierre deux coups, ils lui font un hommage en appelant ce télescope Lucifer, Lucifer. et en même temps c'est l'église qui euh, interdit même de prononcer ce nom. C'est ça, c'est là le, le, le, le côté bizarre bah ben ouais bon c'est si on veut garder euh, le secret de la création et si on veut garder ce secret de la création mm -hmm. et garder les gens euh, plus ou moins dans une une, une foi mm -hmm. et bon on peut pas tout leur dire non plus on quoi, peut pas hein. tout dire alors il y a d'autres questions de notre ami mais juste avant j'ai vu un texte là que j'ai euh, J'aimerais pouvoir retrouver, mais juste avant ce texte-là, on va prendre la question de notre téléspectatrice, notre invité mystère, qui ne veut absolument <rire> pas être devant les caméras. Alors, est-ce qu'on peut qualifier les extraterrestres euh, d'être venus d'ailleurs avec une dimension spirituelle Alors, oui, tout à fait, voilà. mais on peut aussi les, les, les dire qu'ils viennent de la Terre. Mmh. Rien n'empêche aujourd'hui, même si on se fait traiter de complotiste, mm -hmm. d'imaginer que le globe est le plus grand qu'on le dit mm -hmm. et qu'il y a d'autres continents après. Alors quand on dit cette vérité-là, on est complotiste. Ah bah oui. De toute si façon. on parle d'extraterrestres, on est complotiste. Bah ouais. on contrôle qui en Moi parce que quand même la France, il y avait le GEPAN, Il mm -hmm. y a des témoignages de pilotes. Moins quand même, ils peuvent moins, euh, mais euh, sur le format de la Terre, okay. sur euh, le fait qu'il y ait d'autres continents euh, cachés, ça c'est complotiste. Mais moi, euh, le complotiste ou pas, j'ai le droit de le dire, quoi. Mm -hmm, mm -hmm. Vous voyez Donc ils pourraient être aussi des gens de la Terre, mm -hmm. ces extraterrestres. Oui, pourquoi seraient-ils d'ailleurs Pourquoi seraient-ils d'ailleurs Parce que même dans la Bible, il est dit que la Terre a été faite pour l'homme, pour être habité. Maintenant on, tout le monde voit des extraterrestres mmh. avec des pattes, des jambes, des... mais un extraterrestre, ça peut être un verre aussi. Ah, mais oui, ça peut être des asticots, des anibes, tout des bestioles être... qui nous dérangent quelquefois. Comme, et... je, je, comme oui. je te disais tout à l'heure, mmh. euh, des vers, euh, comme ce fameux ver qui parasite les insectes, mmh. qui mmh. va se mettre dans la menthe religieuse, mmh. qui prend son cerveau et qui la commande et qui mmh. finit par la tuer. Tout ça pour pondre à l'intérieur d'elle-même. Et, de, et c'est de là qu'est tiré le film Alien, d'ailleurs. D'accord. Parce que ces vers, ils existent. Donc oui. l'extraterrestre, il peut être sous différentes formes aussi. Qu'est-ce qui m'a parlé d'un rêve les plein de vers, plein de vers, plein de vers, je sais plus. Mais euh, c'est si dingue, ça, quand même. Hein? Il y a eu 21 apparitions, quand même, de d'OVNI dans le ciel du Brésil. Alors, au brésil au mexique euh, toutes les 21 et que... disent là sur euh, ce site euh, de www.bbbc.com c'est le site de, de, de ces personnes là et ils disent ils ont fait ce sujet là là je sais pas si vous l'avez vu ils ont fait ce sujet pour dire qu'il y a eu la nuit où 21 ovnis ont envahi l'espace aérien brésilien il y a plus de trois décennies alors est cet article est, apparu, est paru quand même le 4 février 2022 pour oui, parler oui. De, de quelque chose qui a eu lieu il y a trois décennies. C'est co comme quoi le silence euh, bien commence, sûr. enfin les gens commencent à rompre le silence. Bah, C'est-à-dire que le fait d'avoir des réseaux de communication aujourd'hui, mmh. les gens s'informent. Oui. Euh, c'est plus difficile de fermer l'information. Je vous avais parlé la dernière fois de -Bug -Bug Bugessy qui mmh. est en Roumanie. Mmh. Et là c'est colossal parce que sur le mont Bugessy, il y a un sphinx comme dans les pyramides et en dessous de ce mont c'est des kilomètres et des kilomètres de tunnels mais il y, y, y a la photo d'un verre ici voilà, aussi il ben y a ce verre là mais comme je vous dis, ce dis c'est un, un article paru sur le site de la BBC.com euh, et, et il parle de ce fameux verre dont vous venez de nous parler il y a le schéma de ce verre là ici et il y a aussi tout un texte en bas, c'est quelqu'un qui, qui a eu, c'est un être humain qui a eu ce, ce verre là non, mais parce que s'ils veulent nous coloniser les, les extraterrestres, c'est pas compliqué. Mm -hmm. Il suffit d'envoyer des parasites, des vers qui commandent à distance et ça y est, c'est fini pour nous. Mm -hmm. D'ailleurs, on le voit sur les adoptés. Les adoptés, c'est des gens qui se font enlever par les extraterrestres avec des implants après. Mm -hmm. Et aux États-Unis, quand ils leur retirent les implants, aujourd'hui, ils, ils analysent ces implants, ils trouvent des métaux comme du météorite... Ils trouvent des métaux inconnus, ils mm. trouvent que ce, cet implant, il, il émet des ondes. Mm -hmm. Donc, euh, aujourd'hui, c'est prouvé, ça. Mais il y a des photos également sur, euh, sur le site, les différents sites de l'ufologie. Il bah, bah, y en a où, là. Hein, où des... on nous montre ces implants, quand bah, même. Mais, bah, la journée, des, des photos où on nous montre ces implants, Il, euh, il qu'on bon, c'est ouais. un peu décompliqué, mais donc, il y en a. Il y en a, y, hein. y en a, il y a plein de photos. Alors, les implants, au début, c'était complotiste à mort, et qu aujourd'hui... Aujourd Qu'est-ce qu qu'il dit, me refuille, là Je ne vois pas ta main, tu es jusque là-bas. Ouais, voilà. Il faut qu'on arrête cette première partie pour prendre la pause et on revient dans un petit moment, c'est ça Ok, eh bien, nous allons prendre la pause et euh, on se retrouve dans un petit moment, vous et moi. A tout de suite.